Les gars, merci pour euh, les 20 abonnés. La dernière vidéo, j'ai montré que merci pour les 10 abonnés. Voilà. Voilà, les gars. C'est... Voilà. Merci pour euh, les 10. OK. Voilà, j'étais... Je ne sais pas... Là, et voici cette vidéo c'est pour les 20 abonnés, voilà la dernière vidéo que je vais vous, vous montrer, c'est Leios Parkour euh, Kogama, il y avait un commentaire, je, je ne savais pas c'est qu'il c'est quel commentaire, laissez entrer un commentaire. Voilà. Cette vidéo, euh, j'espère que qu le futur de ma chaîne, ça serait avoir 1000 abonnés et ça serait validé. Ça serait vraiment comme euh, comme ça. Et les supprimer. Et s'il vous plaît, je vais avoir 1000 euh, abonnés. Chaque livre était 1000, voilà, je veux voir 1000. Oh, je, 1816 vues. Oh, c'est cool. Ah, ok, ok, ok, ok, ok, je vais vous laisser, ok, au revoir.